Un lieu un peu atypique et innovant a été créé en 2001. C'était euh, un peu pour répondre à un mode de garde un peu complémentaire de ce qui existait, qui soit plus petit, qui offre une continuité d'accueil et qui travaille beaucoup en partenariat avec d'autres institutions. Donc, euh, le hasard a fait que la petite donne s'est trouvé euh, dans des locaux à côté de l'EHPAD de d'Ustérès. Et en 2005, l'EHPAD nous a invités à venir. À le petit dôme travaille avec euh, l'animatrice, on a une animatrice à temps plein donc, euh, qui, euh, qui gère toute l'animation auprès des personnages et elle est en lien directement avec le petit homme. Donc Le premier, ça a été, euh, ça a été le projet autour d'un jeu de loi géant où euh, trois institutions ont été associées, l'école de la Saint-Blondine, toute l'école maternelle et primaire autour du dessin. Pour pads, ça a été euh, sur la construction des, des oies, donc en papier mâché avec euh, une structure métallique. Et pour les enfants du petit dôme, eux ont été chargés de, de créer les dés, les gros dés euh, pour jouer à l'extérieur. Et donc, euh, ensemble, nous avons euh, construit euh, ce, ce jeu de lois et nous nous sommes retrouvés un après-midi à jouer tous ensemble. Ensuite, il bah, y a eu toutes les activités... Euh, Autour de la chasse aux œufs, de la galette des rois, des goûters. Euh, on a créé un autre jeu, tous ensemble, un jeu de mémoire, le baccalauréat. Et le dernier grand jeu que nous avons construit, ça a été autour du livre, avec les personnes de la Maisonnée. Là, je vais mmh. laisser la parole à Sylvie qui va nous ce qu'est la Maisonnée. La Maisonnée est l'unité Alzheimer, où trouve la parenté, qui accueille 30, 14 résidents. On essaye de maintenir le plus possible leur autonomie, de, de les stimuler sur les actes de la vie quotidienne. Alors avec cette unité-là, on, on est parti à explorer différents matériaux. Et ensuite, on a construit ce livre et on l'a animé. C'est-à-dire qu'on a cherché des musiques qui pouvaient intégrer les, les séquences entre les, les scènes. Et euh, avec les personnes âgées, ben nous avons eu des, des temps d'écoute musicaux et de choix musicaux à faire avec des, des cantines euh, interprétées ensemble. On a aussi des temps de jardinage, on a des temps aussi autour euh, du poulailler. Donc c'est vraiment euh, une activité à part entière. Des temps de lecture aussi régulière avec les personnes âgées et les enfants. Donc ce sont les personnes âgées qui font la lecture les, les personnes âgées sont. Euh aime beaucoup voir les enfants, aime beaucoup euh, les sentir près d'eux. Euh, euh, C'est des joies qui leur rappellent un petit peu leur vie de famille pour certaines. Pour d'autres, euh, on a des religieuses qui ont beaucoup enseigné, donc aussi ça leur rappelle leur temps d'avant. Et euh, ça leur procure énormément de joie. Et vraiment, c'était des moments extraordinaires. Je vais vous dire une anecdote. Quand nous sommes arrivés, euh, le petit dame est arrivé euh, au sein de cette EHPAD, et quand j'ai dit aux enfants que les personnes âgées que l'on croisait c'était des, des grands-parents, des, des mamies, des papiers, ils ont été perplexes parce que pour eux, ça ne correspond, ça correspondait pas à l'image de leurs euh, grands-parents, parce que c'est quand même une quatrième génération. Ouais. Ce sont quand même des personnes qui ont 80, 85, 90 ans, voire 100 ans. Donc ils étaient peu habitués à voir des personnes euh, aussi euh, vieilles, mmh. aussi âgées. Et ça a été un choc pour eux au départ. Et après, ça a été du bonheur. Maintenant, les enfants euh, aiment énormément